Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Aurélien Alvarez, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit problème qui a piqué ma curiosité et qui est apparu il y a quelques semaines sur YouTube, sur la chaîne 3 Blue, 3 Blue One Brown. Et puis, cette vidéo elle-même se base sur un travail de Galperine de 2003. Je vous explique quel est le problème, et je vous pose le problème, et puis comme ça, vous aurez le plaisir de le chercher par vous-même. Donc le problème est le suivant. On a un plan, et puis on a un mur. Et puis on considère sur ce plan deux billes. Une première, ici. Une deuxième, là. On va leur donner euh, chacun une masse. M, petit m pour la première, grand M pour la seconde, et à l'instant initial, donc disons T égale 0, on suppose que, euh, on va appeler on va noter également la vitesse grand V de cette bille, et petit V, la vitesse de celle-là, on suppose qu'à T égale 0, la, petit, la petite bille, j'appelle petite bille celle qui a la masse petit m, est euh, à l'arrêt, et puis euh, on suppose que la vitesse de la grande bille, est strictement positive, sous-entendu dans ce sens-là. D'accord Donc on comprend bien euh, ce qui va se passer. Euh, la, gro la grosse bille, disons, va venir percuter euh, la petite bille, qui elle-même va se mettre en mouvement, qui elle-même va venir percuter le mur, mais la grosse bille continuant peut-être d'avancer, il va y avoir un petit peu une sorte euh, de ping-pong. La petite bille va faire une sorte de ping-pong entre le mur et la grande bille. Et puis, si on a un peu d'intuition physique, on peut imaginer que tout ça, ça va s'arrêter, et puis qu'un jour, peut-être que les deux billes partiront à l'infini et arrêteront de faire du ping-pong entre elles. Donc, le problème est le suivant. Le problème est le suivant. Ben, calculer grand N, c'est-à-dire le nombre de rebonds total nombre de rebonds total entre les billes et le mur, Donc je compte aussi, quand la petite bille tape le mur, ça fait un rebond, quand les deux billes se tapent entre elles, ça fait un rebond. Donc combien il y a de nombre de rebonds euh, au total Donc euh, peut-être il faut commencer déjà par démontrer que ce nombre est fini, avant de calculer combien il vaut, essayer de comprendre de quoi il dépend, donc on peut se douter qu'il dépend euh, des masses, certainement, peut-être de, de la vitesse, peut-être d'autres paramètres, d'accord Donc euh, voilà le problème. Et donc on peut évidemment faire des hypothèses raisonnables pour ce problème, et les hypothèses raisonnables, c'est de considérer qu'il s'agit de chocs parfaitement élastiques. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie du point de vue des équations qu'on va pouvoir écrire ça signifie qu'il n'y a aucune perte d'énergie due à des frottements ou quoi que ce soit. Donc on pourra écrire un principe de conservation de l'énergie cinétique et également un principe de conservation de l'impulsion. D'accord euh, Donc, voilà le, le problème. Et pourquoi ce, ce problème a, m a, a piqué ma curiosité Parce que le résultat est un petit peu étonnant. Donc, euh, je vous le donne, mais il faut le chercher. En tout cas, je ne vous donne pas la formule qui donne exactement n, le nombre, mais je vous donne l'asymptotique. Donc, n, en fait, c'est équivalent, quand euh, mu, disons, tend vers l'infini, à pi racine carrée de mu, où mu c'est simplement euh, le rapport des deux masses. Donc grand m sur petit m, d'accord Donc on... on d'accord, c'est pour ça que j'ai noté grand m la grosse bille. Okay Donc il y a, il y a ce, ce pi là qui est un petit peu surprenant et qui pique un peu la curiosité. Et puis une dernière question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas relativiste D'accord si on fait le calcul là, eh ben on voit que c'est très très différent du cas euh, newtonien. Voilà, je vous remercie et à bientôt.